اسمي سونية تراب أنا كنت صحفية وكاتبة ودبا مخرجة سينمائية كان صاحب صورة الأفلام الوسائقية وأنا هي لكو فونداتريس ديال هاد الائتلاف أبعمية وتسعيد اللي سيتقال عليه السيخة على القانون ولي كندفع بي على الحريرات الفردية في المغرب بدالها في سبتمبر 2012 بعدما نوت ناج في الحبس وحكموا عليها بعند الحبس هي والطلاب حكموا عليها مع ديالها بعام تاوان وحنا هذه القضيه ديال لاغيساسيون ديال هاجر فينا بزاف سورتو ك أنا انا سليماني ليكريبال قررنا اماني فاست لكن نفرشو فيها هذه المشكلة ليس لديل الحرية الفردية ولكن لديل نفاق اجتماعي نريد أن نكتبوه تاكس اللي دير بزاف ديال الصدار والناس كلو يهتمو به اللي نقولو صافي باركة عينة من نفاق اجتماعي عينة من الكذوب عينة مثل نشوفو وتندروج هنا ديباتشي اللي وقع سينو كازون باش نطلحو الحوار وباش نهدو على هاتشي ونبونا نفا بوخطوط وند... ولا تلبنا نطلبوها كبيرة زي ما هذا سوفي ونديروها كبيرة le manifeste nous sommes citoyens et citoyens citoyennes marocains, nous déclarons que nous sommes hors la loi. Le manifeste a un buzz énorme. les médias, dans le monde, dans le monde, en même temps. Facebook ou les réseaux sociaux. Il a été signé par 490 personnes. Il y a au moins une majorité de femmes. Et donc déjà les dix premiers jours, les counes quand je me j'ai les signatures en secret. Déjà, si le débat. Je suis une femme, Ou j'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé de signer. Et dès que le moment les signatures, quand je meurs les signatures, lancer le manifeste le cadre On a été très fiers fier, que les trois quarts de femmes ont signé des femmes de tous les âges, de tous les genres, de toutes les catégories sociales ou l'autre quart, c'est des hommes qui ont signé en soutien. Et C'était très important pour nous, شي واجد لي تمشي لعغي باش يحميك ودبا قلنا دبا حنا خرجنا خرجنا الهانيشان دبا نتوما تنسوش شنو كنطلبوا منكم كنطلبوا منكم دون سونتينيغ و سي بور سا كو سي اوجوردي تري بو مينلاج لوغو خارج على القانون و فوتو غير في عنده واحد حلاوة اللي هي اللي هي عزيزه علينا بزاف دوك ما بغينا نخليوها هكا اي دوك منين لونسينا لو مانيفست بوم ان واحد دو سيمين جمعنا 10.000 سيناتور من بعد 15000 سيناتيور on euh, a beaucoup d'actions en parallèle, on a créé les pages sur Internet qui ont explosé aussi. Donc euh, en quelques mois seulement, on a une communauté de 30 000 followers sur Facebook et 30 000 followers sur Instagram. c'est on in> a des gens surtout la jeunesse. Les jeunes femmes, ou la jeunesse en particulier, beaucoup on est à entre 600 et 800 avortements clandestins par jour donc on donna une conférence de presse de le communiqué des 10 000 après avoir mis 10 000 signatures et ensuite jette la grâce royale de haja et ouais euh, c'est quelque chose qui nous a encouragé en nous disant ben vous on, on, tu vois que quand on quand la société civile se lève quand les intellectuels les le, c'est peut-être pas la majorité, mais quand une minorité éclairée, progressiste se lève et revendique des choses, ben ça peut marcher. Elle peut se faire entendre et on peut faire avancer le Maroc comme ça. Surtout que de tout temps et en tout lieu, c'est toujours des minorités qui font avancer les choses, c'est jamais la majorité. Donc là, je vous la majorité, c'est en tant que minorité et en tant que société civile. Nous avons fait une pétition au Parlement. Nous avons dit que la nouvelle constitution de 2011 a le droit à la pétition. Et nous avons dit une pétition soit débattue au Parlement. Nous est dans le cadre d'une réforme du code pénal le Parlement depuis 2016. Une réforme qui n'a pas eu lieu depuis les années 60. Donc c'est l'occasion. Mais en plus de ça, c'est aussi l'occasion d'exercer son devoir de citoyen. C'est-à-dire de sensibiliser les, la, la, la, la jeunesse et les Marocains en général à ce droit de la pétition, de dire qu'aujourd'hui, on pour les libertés individuelles, on vous invite aussi à le faire pour d'autres choses. On a le droit de faire des pétitions et de faire en sorte que des lois soient débattues au Parlement ou là au gouvernement. Au fait, le problème qui le manifeste est Donc on s'est dit, bon, ok, super, on a 5 000 signatures pour que ça soit discuté au Parlement. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça. On est resté sur la stratégie digitale. On est resté sur la stratégie digitale. Ils ont trouvé un problème. Ils ont trouvé carte nationale. Ils ont trouvé ont trouvé Ils ont trouvé carte Ils ont carte Ils ont trouvé Ils ont trouvé Ils ont trouvé un je ne sais pas, je ne Vous savez, que le site, l'idéal, le gouvernement pour les signatures digitales, il est impossible à utiliser, il bug tout le temps, c'est de l'ordre de l'absurde et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème avec ça. Par contre, quand on va à la rencontre des gens et on fait des stands de signature, de pétitions, le salon du livre d'El Casablanca et on a un stand de signature les éditions Le Fénèque, là, ça devient plus facile, c'est-à-dire qu'il le contact direct, l'échange, tu Donc les arguments, les mêmes livres sur Internet, qui <cin> sont noyés parfois dans en le flux d'informations qu'on partage sur Internet. Euh, Diael aussi, ben, la jeunesse marocaine aujourd'hui, elle, elle est avide de liberté, elle veut se sentir euh, écoutée, respectée et, euh, et surtout que Fleipage Jauna, on a reçu énormément de, de témoignages de jeunes Itzhigouluna, ils ont quitté le Maroc à cause de ces lois. Donc il y a, a, a d'autres problèmes, au fait, sociaux, économiques, politiques qui se greffent à cette euh, problématique qui sont intéressants. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui s'arrêtent pour signer sont parfois très surprenants. C'est-à-dire que c'est vraiment au début, on nous disait, mais vous, allez, vous êtes élitiste, vous êtes bourgeois, jamais vous allez toucher les, les gens, la majorité, jamais, jamais vous allez toucher les jeunes femmes voilées, par exemple. Et bien aujourd'hui, on a une majorité de jeunes femmes voilées qui nous soutiennent. Moi, j'étais là avant-hier, sur 50 signatures, il y avait beaucoup plus de jeunes femmes voilées qui ont signé que de jeunes femmes pas voilées. Donc il faut arrêter de penser au Maroc comme une entité qui refuse le changement ou d'avoir peur de ces catégories de population. il y a d'énormes surprises qui se passent aujourd'hui et j'en suis vraiment très fière. au fait le sondage par l'économiste la déjà il était biaisé, la يقولك لا يقولك الله ووو ده فوق حد بقى أنا شو المجتمع المغربي إحنا بزبط بزبط يخفضوا ده بعد كده يقلعون الدين ولكن في تقولون بأن أي معلوم دين ولكن شيء بالله بس كل الله ممكن ممكن يشدل مك ولكن دولا يمكن لا تظلمك لا شو بكرساه عندك وحنا انا بزاف لي ما كنتش حنا ضد الاجهاد وضد العلاقات الجنسيه هذا ولكن حتى ما الحق يدخل في حياة شخصية الناس وحتى ما عنده الحق يظلم الناس ايفيكتيفمون إي إي إي لا في فشكال والدوله وتحكم c'est-à-dire que les lois aujourd'hui, elles sont instrumentalisées comme des outils de vengeance politique et personnelle. Et en plus de ça, les témoignages qu'on a reçus, qui sont des centaines et des centaines de, centaines de témoignages. Ah, c'est juste un coup de qui chauffe le coucher du soleil que les boules Je de la corruption. Ou les les les le ça. Veut dire que les gens quotidienne et gratuite. Elle rend quand même le fait de vivre dans ce pays, d'évoluer dans ce pays, de rêver dans ce pays, euh, devient de plus en plus difficile et de plus en plus euh, euh, oppressant. Et c'est des petites choses de rien du tout, mais qui sont très importantes. Au fait, nous le débat. le fait des réunions, nous avons des nous avons fait des réunions, nous des nous avons fait des nous avons nous des des dans les des nous pour des nous des nous Quelques personnes elles comme sur la contezo qui ça resté quelque chose quand même de très très euh, euh, confidentiel alors qu'aujourd'hui non aujourd'hui la jeunesse en part on a conscience chez moi la loi. tu la canon. c'est génial encore une fois nos pages sur les réseaux sociaux ont fait un énorme euh, un énorme travail auprès de la jeunesse que la majorité de nos de nos followers c'est des jeunes entre 18 et 24 ans et donc on a vraiment touché cette jeunesse euh, au plus près euh, Enfin, dans ce qui le, lui touche le plus, le plus à cœur, à savoir son besoin de liberté. Et, euh, et, je pense, et on, on, on reçoit aussi beaucoup de messages, surtout au début, quand on a lancé la, le manifeste, on a reçu beaucoup de messages de Tunisiens, d'Algériens, de Jordaniens, d'Égyptiens qui nous disent « Bravo, on est en train de voir ce que vous faites, on doit faire la même chose. » Même si ce n'est pas toujours en, en, en Tunisie, l'avortement est légal, on est très très loin de la Tunisie. Mais des fois, c'est aussi... Au-delà des lois, c'est aussi cette espèce de sensibilisation de, de, des mentalités. C'est-à-dire le fait d'en parler, d'ouvrir le débat, fait que même dans des pays là où même si la loi est peut-être plus... Euh plus permissive ou la plus tolérante par rapport à des choses-là, mais c'est pratique quand même le jugement de la société. Et quand tu, tu parles de ça, ben ça permet aussi de créer un débat, non seulement au niveau national, mais moi, moi, dans mon travail, que ce soit dans ce que j'écris ou le débat dans mon travail de documentariste, ce qui m'intéresse, c'est pas la révolte euh, à grande échelle. Pour moi, la révolte, elle doit être à petite échelle. C'est quand on se révolte au sein de notre noyau familial, c'est quand on se révolte au sein de notre entourage, c'est quand on ose dire non aux gens qui, sont, qui nous sont le plus proches, qu'on aime le plus, c'est comme ça qu'on pourra se révolter collectivement Puis Radio et aujourd'hui que des jeunes femmes débattent avec leur père et lui disent ⁇ Papa, je veux signer le manifeste de... pour moi c'est ça la plus belle victoire.